Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve, oups, pour une petite vidéo où je vais vous lancer un petit défi Et un petit jeu, voilà, c'est tranquille, on est tranquille Alors, c'est je suis sur euh, Ultra Jeu et donc vous voyez, il y a les packs mi Millennium, voilà, de 36, donc c'est ça donc, vous voyez ce beau petit euh, stock-là. Et euh, le petit jeu, ça va être... Euh, je vous laisse une semaine. Donc, c'est jusqu'au 10 avril pour pouvoir... Euh, pour pouvoir décider combien de boîtes je vais commander. Si j'atteins les 25 vues sur cette vidéo, je commanderai une boîte. Si j'atteins les 50 vues sur les vidéos, je commanderai deux boîtes. Et si j'atteins les 100 vues, j'en commanderai quatre. Voilà, tout simplement. Donc, c'est à vous de jouer, les amis. Donc, voilà, c'est... Euh, je sais qu'il y a euh, dans donc, une petite description, contenu du set, donc euh, euh, donc c'est Battle City quand il y a 48 cartes, 28 cartes communes, 10 cartes rares, 6 cartes hyper rares et 4 cartes ultra rares. <coughs> donc euh, on aura en un, un tout, on aura donc des cartes comme le dragon millénaire, le, le spada des flammes, les rune étendues, le Kunai Shen, le gardien celt. Y compris bien sûr l'ultime carte pioche Kaiba Disparition de cartes Et la version finale de la plus puissante carte du Égyptien, Dragon et Edora. Bon moi je pense au départ Prendre une boîte tout simplement Et ça sera à vous de décider Parce qu'il y a 5 cartes par booster Il y a 36 boosters par boîte C'est vraiment intéressant Vu au niveau du prix Donc c'est 66 euros la boîte Donc euh, c'est vraiment intéressant Pour euh, pour moi voilà donc euh, si vous avez aimé cette vidéo donc n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas aussi de mettre des petits commentaires des petits euh, pouces verts hein. et n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo plusieurs fois parce que ça va dépendre de ça justement le concours c'est s'il y a plus de vidéos s'il y a plus de vues que sur les autres vidéos que je poste en ce moment c'est-à-dire entre 25 et 50, je commanderai 2 boîtes S'il y a plus de... à dire entre 50 et 100, je commanderai 4 boîtes Mais bien sûr, les cartes seront pas pour moi hein. J'en garderai bien sûr quelques-unes parce qu'il n'y a, un... a pas grand-chose qui va m'intéresser dedans Mais les cartes seront pour vous, les amis N'oubliez pas que je... Je... si je... je fais autant de frais C'est pour pouvoir essayer de vous faire un binder de qualité chaque mois pour pouvoir euh, vous permettre aussi d'avoir pas mal de choses Voilà Allez sur ce les amis Donc je vous laisse, je vous dis à plus Donc euh, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux Je l'ai déjà dit, dit on s'en fout Je termine ma vidéo, c'est moi qui l'a fait Voilà, allez ciao tout le monde Et bien sûr le gros fail, voilà Allez ciao